Les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui les gars on va parler d'énormément de sujets par rapport au futur de Fortnite Que ce soit à la prochaine mise à jour de Fortnite qui aura lieu mardi, la plus grosse collab de Fortnite à ce jour et d'autres informations très importantes sur le futur de Fortnite. Alors si vous voulez pas manquer une miette, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous plaît. Les gars, il ne reste plus qu'un mois et demi avant la fin de la saison. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel niveau vous êtes en ce moment sur Fortnite. On verra ceux qui travaillent le plus l'XP. Sur ce, on est parti. Du coup les amis pour cette vidéo, je pense qu'on va reprendre euh, le petit concept de Nextase. Voilà, je vous précise que c'est pas le lequel. A chaque kill qu que je vais faire dans cette partie, je vais vous donner. Là, tu dégages. Pour cette vidéo, du coup, on va... Chaque kill, je vais vous donner une seule information. Du coup, déjà, on a fait déjà deux kills. Du coup, je vais vous donner deux informations. Pour la première information, prochaine mise à jour. Prochaine mise à jour qui arrivera mardi, euh, c'est tout simplement l'événement Star Wars qui revient chaque année sur Fortnite. Cet événement euh, va nous ramener énormément de nouveautés. Et ça va aussi nous ramener d'anciennes choses qui sont arrivées dans les anciens euh, événements Star Wars. Pour la première information, déjà, nous savons que un seul skin euh, confirme à 100% qui va arriver le prochain événement Star Wars. C'est tout simplement le skin Anakin Skywalker Star Oui, attends Anakin Skywalker, voilà Ce sera un des skins qui va arriver Et sûrement d'autres skins Mais pour le moment, on n'a pas de confirmation De qui va arriver aussi dans le, dans le lot Ensuite, la deuxième information C'est confirmé déjà qu'on va avoir le retour Des sabres laser qui vont arriver Comme on avait eu pour les événements précédents Bref, c'est fait pour cette informations, Du coup, nous, on va continuer à faire des kills Oh, c'était chaud Oh Sarah c'était chaud Y'a pas d'huile là Oh mort, y a huile. je suis mort y'a okay, pas d'huile que j'ai trouvé Plus gros spot pour me mettre full vie Alors ça va être bien Super on est full vie Et voilà ça dégage Oh par contre la zone Les gars on va tenter Oh, bien sûr, bien sûr Quelle mauvaise idée Quelle mauvaise idée de chasse... Bref les gars, je sais qu'on a fait un kill, du coup je vais vous donner une nouvelle information. Déjà, nous avons des vaisseaux Star Wars, mais cette fois-ci ce sera pas le minuscule vaisseau qu'on voit au coin du ciel, mais on aura trois vaisseaux. Je vous mets le teaser que Vanda nous a mis à l'écran, ça sera sûrement ces deux trois vaisseaux, je pense, je suis pas sûr, mais c'est ces vaisseaux qui vont apparaître dans le ciel euh, au moment de et pendant toute la durée de l'événement. Les gars, pour vous faire plaisir, j'affiche euh, à l'écran les dernières parce qui se sont abonnés. Ces derniers temps, vous êtes énormément à vous être abonnés. Alors si vous kiffez mes vidéos et que vous Souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge, ça vous prend deux secondes. Et moi, ça m'aide énormément, les amis. En tout cas, j'en profite pour vous demander la semaine dernière, c'était une vidéo sur euh, Call of Duty avec le, le multijoueur de Call of Duty. Dites-moi dites si la vidéo vous a plu, hein. si j'en ferai d'autres. On va dégager d'ici. Déjà, on a eu un kill, alors je vous donne une information. Attendez, juste trouver un endroit où me cacher. Ok déjà pour la prochaine information nous avons un nouvel ajout ça c'est par contre ça c'est un vrai nouvel ajout de, de cet événement Star Wars euh, nous aurons la force le pouvoir de la force qui va être ajouté pour la première fois le pouvoir de la force va vous permettre plusieurs choses déjà logiquement il va vous permettre de repousser les objets pouvoir les balancer et tout et il va pouvoir vous permettre de les attirer vers vous mais la nouveauté aussi eh ben, le, le truc nouveau c'est que vous pouvez aussi euh, l'utiliser pour sauter pour vous propulser alors ça c'est hyper cool Et voilà on se met bien Il reste à voir si ça sera un, vraiment un item Ou peut-être un atout je sais pas trop alors voilà. Et la prochaine information C'est que nous avons aussi Boss Dark Vador qui, qui a été ajouté euh, En saison 3 Chapitre 3 Et qui va faire son retour Bien sûr avec le sabre laser euh, mythique On va capturer le drapeau et on va attendre les gars Que le boss spot comme ça on pourra avoir Le, le pompe mythique là Allez les gars vous avez le temps jusqu'à ce que le drapeau soit capturé pour pouvoir liker et vous abonner Voilà c'est la pire manière de vous le demander mais j'ai pas trouvé d'idée <rire> Ok le boss il est là ok du coup on va capturer le drapeau et on va aller tuer le boss et voilà Voilà, tu dégages toi. Voilà, tu dégages. Oh, 5 kills. Attendez, je, je, je vais vous donner trois informations là, je pense. Ok, la prochaine information, c'est qu'on aura bien sûr le retour des skins. Si vous souhaitez acheter des skins Star Wars, ben ça sera le moment. Les skins Star Wars vont obligatoirement faire tous leur retour, bien sûr, à part Mandalorian, puisqu'il était dans les impasses de combat. Mais voilà, si vous voulez acheter les skins Star Wars, ben ça sera le moment. Ok les gars du coup on rentre dans le sujet de la vidéo C'est, on va parler de la plus grosse Collab de tout Fortnite Vraiment celle là je pense Elle, elle va totalement détrôner euh, Naruto euh, MHA et Dragon Ball C'est tout simplement que Maintenant on a d'énormes rumeurs Que la collaboration pour le, la prochaine saison De Fortnite ça sera tout simplement la collaboration Avec euh, One Piece quoi. Euh, ouais, Vous avez bien entendu One Piece Du coup pourquoi on pense que la collaboration Pourrait venir Déjà personne ne suit La, la, la supposition de, de Ipex, oui parce que c'est à cause d'Ipex Il a tweeté, je vous montre le tweet à l'écran La prochaine saison nous aurons un biome jungle Slash tropique et il a dit Que c'était le moment parfait pour pouvoir sortir la collaboration One Piece mais euh, Tout comme Nana, et d'autres personnes on ne comprend pas Quel est le rapport entre la jungle Et One Piece puisque la plupart Du temps dans One Piece on se retrouve au milieu De l'eau, euh, bah, au milieu nulle part quoi. Mais les gars n'oubliez pas que Ipex c'est le plus gros liqueur de tout euh, de tout, bah, Du monde entier Et euh, cette personne a des informations. Que nous on le sait pas du coup, si il nous l'a si attendez. Voilà, tu dégages, moins de sang dans ta gueule Du coup, n'oubliez pas qu'il a des informations que nous on n'a pas Et si il nous dit ça, c'est peut-être qu'il essaie de nous le teaser sans pour autant nous le dire Alors, comme, comme le fait de Understand, désolé pour moi votre canard à chaque fois, il nous dit des trucs qui semblent incohérents Et même des choses qu'on comprend rien, mais qui prennent sens euh, des mois, voire des années après Mais quand euh, des personnes comme ça nous disent des trucs qui n'ont rien à voir Des fois, ça peut être un teasing de où est-ce qu'on pourrait... Il y a vraiment tout le monde qui est Pex nous tease et nous parle de World Peace pour la prochaine saison. C'est que il y aurait des rumeurs que peut-être World Peace pourra arriver pour la prochaine saison. Les gars, n'oubliez pas que à la première saison du chapitre 4, nous n'avons pas eu un skin du collab animé dans le pass de combat. Mais nous avons eu la grosse collab avec MHA Et cette saison, nous avons eu la collab avec SNK. Alors si Fortnite veulent faire qu'à chaque saison, nous aurions une collab de malade mental, ben c'est le moment les gars. Oh, sa mère! Ok, on a d'autres slurps et on a la fameuse arme. On va juste prendre un pad et se casser, les gars. On va juste regarder, il est où d'abord? Ok, il est là. Allez, tu dégages! Tu me donnes ça toi Il a plus de recharge J'adore ai... ma vie J'adore ma vie La chance que j'ai moi Oh 10 kills les gars Quand même 10 kills J'ai 10 kills quand même Allez les gars Si on fait top 1 Je vous donne 3 informations à la suite Brr, Direct allez Mais les gars Je pense que j'ai un peu La, la mer euh... Tu dégages Attendez On va faire plusieurs box Comme ça on sera tranquille Il est où Ah, oh, sa mère, oh, sa mère, quand je, je quand je veux, quand je veux trop rire, ça passe pas jamais. Bon les gars on rentre pour la dernière partie de la vidéo, d'autres informations sur le futur de Fortnite, déjà les gars on a énormément de choses dans lesquelles Fortnite sont en train de travailler, déjà nous avons de nouvelles animations pour les joueurs, de nouveaux paysages pour le chapitre 4 et pouvoir modifier les stats des arts déjà existantes. Ensuite, Epic Games sont en train de travailler pour qu'on puisse créer des armes perso mais pour le moment c'est pas du tout euh, prévu. Alors n'attendez pas que ça arrive dans des saisons prochaines, c'est pas pour le moment. Alors. Et aussi Epic Games sont révision afin de permettre de meilleures commandes de, de joueurs, de caméras, de mouvements et de comportements. Ça vous, vous l'interpréterez comme vous voulez dans les commentaires, moi j'ai pas très bien compris mais voilà. À part peut-être mouvement, peut-être qu'ils veulent, ils veulent rajouter d'autres euh, styles de mouvement comme ils ont rajouté avec le chapitre 3, avec les glissades et avec le chapitre 4, euh, les enjambements, mais voilà. Ensuite, les gars, celle-là, elle est réservée aux euh, personnes qui utilisent l'UFN, le créatif de poison. Vous allez aussi pouvoir euh, mapper les correctifs, c'est-à-dire modifier les valeurs euh, verses ou désactiver euh, activer une fonctionnalité sans avoir à republier la map. Les gars, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est tout pour toutes ces. Des informations, on se retrouve plus tard dans la semaine pour un nouveau short et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Skeplex. à très bientôt.